Le processus cognitif, donc, pour ça, on va commencer par un petit exercice de questions pour un champion. Je vais vous poser des questions et vous y répondez le plus rapidement possible. <rire> Top Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV Quelle est la couleur des nuages Quelle est la couleur du coton Quelle est la couleur de la neige Que boit la vache Top si vous avez répondu du lait, vous vous êtes fait avoir. Si vous avez répondu de l'eau, bravo <rire> Vous êtes extrêmement attentif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet exercice hein, Pour lequel beaucoup de gens vont répondre du lait. Que boit la vache du lait Non, pas du tout, le boit de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai posé plein de questions qui, dont la réponse était blanc, blanc, blanc, etc. Pour répondre à ça, rapidement, vous avez dû faire descendre rapidement de votre mémoire à long terme vers la mémoire de travail des choses petit à petit qui sont relatives au blanc. Euh, la couleur du cheval blanc d'Henri IV, la couleur des nuages, etc., etc. Tout ça, ça fait que vous avez une connexion. Maintenant, dans votre mémoire de travail, il y a beaucoup de choses qui sont relatives au blanc. Et quand je vais vous demander que boit la vache, eh ben, vous allez rapidement aller chercher un liquide qui est blanc. C'est le lait. C'est pour ça que vous vous faites avoir à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre cognition, elle est euh, bah, pas comme un ordinateur. Hein. Si on lui pose des questions comme ça, si elle essaie de réagir rapidement, elle va essayer de trouver des liens rapidement par rapport à ce qu'il y a de chargé dans la mémoire de travail. Ça, ça peut induire des erreurs. Si c'est bien fait, ça induit un comportement réflexe rapide et adapté. Si c'est pas adapté, bah, vous avez euh, donc des erreurs comme ça. Alors, deuxième exercice, vous allez essayer de lire le plus rapidement possible les mots que je vous présente. Euh, pardon, vous allez essayer d'en donner la couleur. Hein, Ce n'est pas lire, pardon, c'est donner la couleur. La couleur hein, des mots que je vous présente. Attention, top Ah, vous voyez que c'est difficile, normalement. Hein blanc, bleu, rouge, noir, vert. Voilà, moi j'ai du mal. <rire> euh, à quoi est-ce que c'est dû bah, C'est que votre processus perceptif envoie deux signaux euh, dans la mémoire, là, votre processeur cognitif qui va les interpréter. Il envoie à la fois la couleur de, avec laquelle le texte est écrit, là, blanc, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire, et du coup, en lisant euh, ça, eh bien, vous avez euh, un problème. Hein, C'est-à-dire qu'il faut sélectionner lequel des deux des informations, laquelle des deux informations, il faut envoyer en premier. Il y a un conflit, et du coup, le processeur cognitif est obligé de faire un gros traitement pour se souvenir qu'il ne faut pas lire le mot, mais qu'il faut en donner la couleur. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué quand vous avez appris à bien lire. Voilà. Ça ne sera pas dur pour quelqu'un qui ne sait pas lire, par exemple, cet exercice. Encore un exercice pour montrer le processus, illustrer le processus cognitif. Euh, je vais vous pr euh, présenter un problème de mathématiques et vous allez le résoudre le plus rapidement possible. Paf. Vous avez un pain plus un carambar. Si vous payez les deux, vous payez 1 euro et 10 centimes. Sachant que le pain coûte 1 euro de plus que le carambar, combien coûte le carambar Vous avez 3 secondes. 2, 1, top Comment ça c'était stressant Oui, peut-être. Si vous vous êtes jeté à l'eau et que vous avez dit que le carambar coûte 10 centimes, eh ben, vous avez appliqué une technique de raisonnement rapide, qui n'est pas la bonne, puisque si le carambar coûte 10 centimes, le pain coûte donc 1 euro et 10 centimes, mais euh, c'est pas bon. La bonne réponse, c'est 5 centimes pour le carambar, et je vous laisse vérifier pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'illustré ici C'est que notre cerveau, là, soumis en situation de stress, lui doit prendre des décisions, il va appliquer des espèces d'heuristiques, hein, des, des raisonnements qui marchent en général, ou qui marchent pas trop mal. Ici, c'est vrai, ça marche pas trop mal, hein, le carambar. On l'estime à 10 centimes, on exp... ne l'a pas estimé à 100 euros, par exemple. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc on n'était pas loin, mais ce n'est pas le bon raisonnement qu'il fallait appliquer. Et un raisonnement plus lent va mobiliser la mémoire à long terme. On va reposer une équation, par exemple ici. Cette équation-là, on sait que le pain c'est x plus 1. x étant le prix du carambar, égale 1,10 Vous résolvez l'équation et vous trouvez 5 centimes. Ok, Donc euh, voilà, c'est ça pour dire, euh, attention, hein, même pour le raisonnement cognitif, il y a un raisonnement cognitif qu'on peut appliquer, la résolution de problèmes, comme vous avez appris à le faire à l'école, pour une équation, vous posez votre problème, et puis il y a un raisonnement qu'on va appliquer dans la vie de tous les jours, où on va devoir trouver rapidement des solutions à des problèmes qui se posent devant nous, pour lesquels c'est un raisonnement approximatif en fait, hein, qu'on va appliquer. Voilà. Et si on utilise une interface ou un système, eh ben on va avoir le même genre de problème. Donc ce qu'on va essayer, c'est de faire coller les raisonnements approximatifs avec ce que fait le système, pour que l'utilisateur ne soit pas surpris. Un dernier test de mémoire, après le français et les maths. Je vais vous présenter une liste de mots, et il faut en retenir le plus possible. Je vous laisse 20 secondes. Top Vous mettez votre vidéo en pause et vous écrivez tous les mots dont vous vous souvenez. Vous débloquez la vidéo quand vous avez terminé. Hop. Si vous êtes là, c'est que vous avez terminé, sinon c'est que vous trichez. On vérifie les mots. Vous comptez combien vous en avez de juste. Vous mettez en pause et vous revenez quand vous avez terminé. Top Vous avez terminé. Combien avez-vous Retenu de mots, ah, sans même parler de l'orthographe. Probablement entre 3 et 8. Maximum. Hein. Ou alors c'est que j'écris dans une langue qui existe réellement et que vous parlez. Bon, vous avez vu c'est compliqué de mémoriser les choses. Hein. Des concepts totalement nouveaux, c'est dur de les mémoriser correctement. Surtout s'il y en a beaucoup. Deuxième test, avec des mots qui existent. Attention, c'est parti Stop. vous écrivez vous mettez en pause vous revenez quand vous avez terminé attention ok vous avez terminé revérifier compter on se retrouve quand vous avez compté ici normalement vous avez facilement entre 12 et 20 mots voilà. alors pourquoi cette différence bon intuitivement je pense que vous l'avez senti hein? dans le premier cas tous les mots sont inconnus, c'est des mots inventés. Et donc, euh, bah, vous n'avez pas grand-chose sur lesquels les rattacher. Ça va être compliqué de s'en souvenir. Il va falloir mobiliser beaucoup de neurones. Dans le deuxième cas, vous avez sans doute remarqué que tous ces mots ont en commun d'être euh, des désignations de figures géométriques. Donc, on reste dans un cadre bien particulier. Et on va pouvoir facilement en fait, les rattacher. On se dit, OK, bah, tous ces mots, ce sont des figures géométriques que je connais au moins pour la plupart, et je vais pouvoir assez facilement les redonner. Probablement, certains d'entre vous ont dû redonner même des figures qui n'étaient pas présentes, euh, voilà parce que vous étiez dans euh, les figures géométriques. Qu'est-ce que ça montre bah, C'est que quand on veut mémoriser quelque chose, c'est d'autant plus facile si on a quelque chose auquel se rattacher. Les figures sont connues, les concepts sont connus, le mot est connu. Euh, si c'est un groupe de mots, bah, c'est un groupe de mots cohérent. Et là, ça va être facile à faire. Alors que si vous avez quelque chose de totalement inconnu ou bien incohérent, c'est-à-dire des figures, des personnalités, des choses, etc. Des, des machins qui n'ont rien à voir, ça devient tout de suite beaucoup plus dur de mémoriser les choses. Donc la mémoire, ça fonctionne comme ça, beaucoup par association. Est-ce que je vais pouvoir associer ce que je vois à des choses déjà existantes dans mon esprit Un dernier test, pas vraiment un test, c'est votre capacité d'attention. Alors. Je vais vous projeter une This vidéo. Count how many Dans cette times vidéo, the vous devez compter le basketball. nombre de fois que l'équipe des maillots blancs se fait la passe, en évitant l'équipe des maillots noirs. Voilà, c'est seulement les maillots blancs hein, qu'il faut regarder, vous comptez combien de fois ils se font des passes entre eux. Ils ne se font que des passes entre eux. Vous voyez que c'est une action un peu fouillie, hein, évidemment, c'est pas évident à suivre. How okay. many Combien est-ce que count? vous avez compté de passes? The correct answer is 15 passes Il y en avait 15. But did you see the gorilla? Mais un gorille est passé par là. Et si on vous voyez ici là, le gorille qui arrive. Il est là, il est là, il est là. Il vous fait coucou. Ceux qui ne sont pas convaincus, vous pouvez vous repasser la vidéo hein, un petit peu from by and Et vous vérifiez, et vous verrez que le gorille était bien là dès le départ. Alors qu'est-ce que ça montre C'est que lorsqu'on regarde quelque chose, lorsqu'on est concentré sur quelque chose, et ici il fallait se concentrer sur les passes de l'équipe des maillots blancs, on va essayer de faire abstraction du reste. Il va y avoir un filtre cognitif qui va se mettre en place pour nous dire « Ok, tout ce qui est ailleurs, ça ne m'intéresse pas, je me concentre sur ce truc, j'ignore les autres signaux, les autres stimuli. » Et ici, du coup, on va apprendre à ignorer les stimuli des maillots noirs. Le gorille ayant une pelure noire, et bien vous allez apprendre à l'ignorer assez rapidement, vous avez vu, en quelques secondes, ça se met en place, et vous ne le voyez pas. Voilà, c'est un petit exercice rigolo pour vous montrer que l'attention... C'est dire que je fais attention, je me concentre sur quelque chose, mais ça veut aussi dire que j'ignore, j'apprends à ignorer, à filtrer plein d'autres choses en réalité. Quoi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne voit pas, tout simplement parce qu'on n'y prête pas attention ou qu'on apprend à l'ignorer.